Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ASMR. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un texte que j'aime beaucoup. Il s'agit des paroles de la chanson C'est pour tes yeux. Et le rouge, pour que tu bouges. Catherine, Catherine, quelle est la couleur de ton string? What string color? C'est le rose. C'est pour que tu causes. Et le blanc, c'est excitant. T'as débarqué dans la soirée avec ton fameux décolleté. Bah non, non, de te mater, car ce jour était chouette, je n'avais plus ma tête. Et voilà que toutes tes copines me regardaient, faisaient la tête. T'as débarqué dans la soirée avec ton décolleté, toutes tes amies n'arrêtaient pas, non, non, de te mater. Ce jour était chouette, je n'avais plus ma tête. Et voilà que, que toutes tes copines me regardaient, faisaient la tête. Catherine, ouais, faut que tu sois chouette, faut que tu sois coquette, dans ta choupette, tu fais péter ma tête. Catherine, ouais, faut que tu sois chouette, faut que tu sois coquette, avec ton string, couleur sucette. Ne pense pas voir plus loin que ma choupette. En discothèque, t'arrêtes pas de faire la navette. Faut arrêter, oui. Faut arrêter d'être excité. Car au fil des jours, tu vas le regretter. Ne pense pas voir plus loin que ma jupette en discothèque. T'arrêtes pas de faire la navette. Faut arrêter de te faire décider. Ça suffit, man, Moi, j'en ai assez. String, string, Catherine. Oui, j'aime ton string. String, string. Tu sais que tu as le feeling. String, string. Vas-y, relance la machine. String. Listen to me. Look at me. This is the string color on the left, on the right. You can't see. S. Quand tu bouges tes fesses, Catherine, il faut que tu restes avec moi. T'es comme une princesse. T'es comme une poupée, girl. Tu fais bouger ce soir. Il ne faut pas te déranger. R pieds sur terre, ne sois pas en colère. Il ne faut pas que t'aies la tête en l'air. Je suis irrésistible ce soir. Je sais que t'es sensible, man. Alors ce soir, tu seras ma victime. N, je me donne de la peine pour ce soir, tu me reviennes. Je veux pas que ça nous crée des problèmes. thing good.